Zombies, Salut tout le monde, c'est Chirelle. On se retrouve donc sur l'épisode numéro 7 de State of Decay 2. Dans l'épisode précédent, euh, on avait changé de base, donc on est dans une nouvelle base. Euh, on avait transformé notre véhicule en véhicule lourd. Euh, on avait fait quelques missions et euh, au niveau de la map, donc il faut qu'on aille ici. Évidemment, à chaque fois, il y a une quête qui se rajoute, hein, évidemment. Alors, euh, par contre, ici, il y a un véhicule. Euh, ok, faudrait qu'on fouille un petit peu là, c'est quand même urgent. Les vagabonds, qu'est-ce qu'ils veulent cœur ouvert, ils sont, où ils sont quand même assez loin. Formation de police. Il y a deux infestations ici. Euh, on va aller les voir à eux. On va aller les voir à eux et on fera les deux cœurs de peste qui sont là. Puisque pour la mission, il y a un cœur de peste dessus. Donc on va faire ça. Euh, alors... Euh, J'ai du mal quand je change de base Vraiment à me retrouver euh, Il me semblait que la laverie ouais, Je l'ai détruite Alors elle au niveau de son sac Donc elle a, on va virer ça son, hop, Alors par contre Elle a pas de munitions euh, Je cours pas les rues les munitions Pour être honnête là J'en ai 31 Prendre celle-là, chaque fois je me trompe de bouton. Ça, on va lui prendre des soins. Euh, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. On va lui prendre des soins. On va prendre un comme ça. On va prendre ça. Ça, je vais prendre un truc d'essence, voire deux, que je mets dans le coffre de la voiture. Euh, je vais prendre ça au cas où. Du café que je mets dans la voiture. Ok, donc c'est de nuit, comme je vous dis... Comme je vous dis, moi, la nuit, j'aime pas trop. J'y vois rien. <rire> c'est horrible. Alors... Activité de survivant. Euh... Où oh, j'ai ma bagnole là-bas. Hop. Alors, on va mettre le kit, on va mettre. Oh, décidé, hein. On va mettre le kit, on va mettre l'essence. Voilà, ça, elle peut garder sur elle. Donc, il y a une activité de survivants. Donc, ça change la donne. C'est où C'est juste à côté. Donc, on va y aller. Allez voir s'il y a des survivants dans le garage automobile. Eh bien, on va aller voir ça. Hop À la nuit moi c'est horrible hein, je... Alors, je vais regarder si je peux ajuster les gamins euh, alors paramètres euh, je crois qu'on peut je sais plus où c'est gameplay euh, commande accessibilité ATH vidéo Ajuster les gamins. Alors, euh, ouais, parce qu'alors, franchement, euh, on n'y voit que dalle. Hein. Même pour vous, ça doit pas être super agréable. Je vais les mettre comme ça, puis on verra. Euh... On n'y voit pas mieux. On n'y voit pas mieux. On verra deux jours ce que ça donne. Franchement. Niveau vu la nuit. Oh non, je vais m'être encore bloqué dès le départ. Mais honte-moi chez mon ennemi, quoi. Ça commence bien Est-ce que je peux euh... Non, j'ai vraiment le, le truc bloqué. Alors, hop. Tu tu tu tu tu tu tu bloqué. Il fallait bien que je me prenne un caillou dès le départ. merci le jeu alors euh, on est là on peut peut-être fouiller là je, je ouais je vais pas me refoutre dans la mouise mon départ de jeu est très souvent comique à vrai dire euh... c'est pareil C'est pour ça que j'aime pas trop la nuit, hein, parce que même avec les gamins, euh, c'est pas terrible. Oh là, il y a du monde. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de survivants là-dedans. Mais allons voir. J'ai vraiment besoin de mes docs. L'entrepôt abandonné avait la prometteur, mais il me faut des renforts. Tu peux m'aider J'ai de quoi faire un échange. Alors, on va déjà fouiller ici. Alors, on a débloqué un des chapeaux. Euh. Okay. On parle plus de lui alors là il n'y a plus rien Alors on va aller est-ce qu'on est loin à patoun on va y aller en voiture parce que à chaque fois je me perds il reste des trucs en fait hein. euh... gros bourrine. on va chercher la nourriture des médocs en plus elle veut des médocs hein. euh, ça nous aide pas beaucoup ça qu'elle veuille des médocs elle aussi alors par contre c'est toujours en blanc est-ce qu'il y aura un sac que j'ai oublié peut-être sur le toit On va aller voir. Le jour se lève, alléluia Ça ne veut pas dire que je ne vais pas me, me perdre pour autant. Non, ici, il n'y a rien. Je ne vois pas pourtant d'autres choses qu'on aurait oubliées. avec dalle y a que dalle descend descend Il semble qu'on a tout fouillé pourtant j'éteins ma lampe ok s'il n'y a rien Pourtant, on a tout fouillé. Bon, on a récupéré notre voiture. Je vais me rebloquais dans ces putains de cailloux, je le sens bien. J'ai voulu me débarrasser du zombie, mais je me suis encore bloqué. Heureusement qu'on a... ici il faut qu'on aille tomber en rade d'essence je vais peut-être mettre de l'essence peut-être éviter لطلق <تصفيق> elle devrait s'en occuper. Hop, alors il y aurait un truc à trouver ici, donc on va fouiller. sac de médoc tu m'arranges pas minette donc elle nous a donné euh, un sac en échange on va le mettre dans le sac Je y arriver. Ah, ils veulent qu'on détruise un cœur de peste hein, avec elle, ça m'embête. Hein. <coughs> Excusez-moi. On va s'occuper des vagabonds parce que sinon on va se les mettre à dos. Ce qui n'est pas vraiment le but. Alors ça c'est quoi Hop. Et je peux pas changer de perso. <coughs> Après, on n'a pas fini la mission avec. Je peux prendre ça. Euh... On reviendra. On reviendra, on est fou là. Donc, au niveau de la map, euh... les vagabonds, parce que sinon, on va se les foutre à dos. Et ça serait pas une bonne idée. Déjà, qui nous haïssent, qui nous je vais y arriver, qui nous haïssent parce que euh, on ne les a pas été à temps. Ok. On va peut-être réparer ça. Ça on est à côté de la base. Hein non? On était à côté de la base Non, j'ai rêvé. Sors-toi et lâche ma voiture. Je vais me douter c'est là où il y a le gros c'est là où on a le Alors, parler à aimer. Nous éclairons, on trouve un cœur de peste, mais on ne, on ne va pas pouvoir s'en charger nous-mêmes. Est-ce que tu pourrais faire quelque chose bon, On va tester. Bon, je ne suis pas trop cœur de peste avec les persos. Euh, les personnages euh, que j'ai qui ont des métiers, ça ne me plaît pas. Je ne peux pas aider tout le monde, même avec la meilleure des volontés. Alors, cette map, je ne l'aime pas pour ça. Le côté, le côté montagneux, elle est vraiment galère. Elle est vraiment très très galère, cette map. Ce maudit cœur de peste 100 mètres. J'arrive au bout de la map. 800 mètres, manifestation euh... à gauche, la vache. Je vois pas Papavou passer... Je jure, par rapport aux autres maps, je pense que c'est la plus galère, celle-ci. Parce qu'au thé montagneux, euh... c'est très très chiant. Est-ce que je peux couper par là Je ne sais pas. Allez, hop Le palmin, ici. Deux l'icos qui ont survécu, là. Voilà. Alors, le cœur de peste serait... Ici. On va descendre. Par contre, je ne sais pas si... Euh 31 ouais, on devrait y arriver. On est trois, non Ouais, on est trois. Allez, on est parti pour un cœur de peste. C'est fait. Aïe. Aïe. Alors, les deux autres devraient s'occuper de ça. Alors ici, on a ça. On a un flingue. On a des cœurs de peste. Soin, on va les vider dans la voiture. Je peux pas changer un autre perso, c'est ça qui casse couille. Hum. J'avais pas pris de Il me semble que j'avais pris des oui. ok on va se le mettre nous mêmes ok Je... uh -huh. tu veux pas te le mettre non uh -huh. c'est fou cool, ça On a, avant, on avait juste à cliquer, ça se le foutait, maintenant ça ne veut plus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire tomber au sol. Je vais changer de perso et elle va me l'administrer parce que sinon. Bon, on va ici récupérer euh, ça, récupérer ceci, ça. On va le jeter. Alors, ceci. R. Euh, euh, alors, est-ce qu'on peut récupérer les cœurs de peste Ça serait pas mal. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre Oh, elle est ah, fou, elle aussi. Oh la vache. Euh, alors, récupérer les échantillons. Il mmh. ah, y a plein de trucs ici, quoi. <coughs> Alors, on va récupérer ici. Ici. Donc du fait que j'ai basculé sur l'autre personnage, on n'est plus à la mission. Ah mais c'était pas celui-là qu'elle voulait. Ah ouais non mais là tu, tu abuses. C'était pas celui-là qu'elle voulait. Et elle au niveau arme, elle est comment Onze. Hmm. Il se manier à rentrer à la base. C'était pas ce cœur de peste-là qu'elle voulait fait gaffe bon bah ça en fait un de moins hein. euh... ok <coughs> excusez moi vraiment donc euh... au bal, il y en a plus énormément ok mais bon on n'a pas le choix hein. alors pour euh... bah, qu'on en fasse un autre ah oui, mais il faut que je mette de l'essence, peut-être. A moins que le cœur de peste soit à côté. Non, c'est celui-là qu'elle voulait. Nous, on a fait notre. <rire> J'aurais dû regarder. Bon, c'est pas grave, hein. Tout ce qui est éradiqué, est éradiqué, hein. Alors, c'est loin, je pense pas. Par contre... hop. Pas que, mais nécessaire. Alors, hop. Ah, mais là-bas aussi. Ça a été un carnage. Non, tous les autres. On est loin de la base. Ah, D'abord aller à la base, je pense, de façon à déjà avoir sainte inconnue, vider et euh, changer les persos. taper le cœur de peste tant pis on reviendra chercher <rire> ce putain de coeur, là. Ah. Voilà. Il recule le couillon, hein. Donc, on va prendre ça, ça et on va se soigner vite fait à la base. Hop, récupérer ici, ici, ici. Ça en fait deux en moins. Je sais pas combien on en a sur la map. Je peux pas être partout, mec. Hein. Ils sont vraiment très exigeants. Très très exigeants. On n'a pas le temps de. Faudrait leur obéir au doigt et à l'œil. Quand ils nous sonnent. Bip. Tout arrêté pour euh, ces messieurs dames. Et comme je vous le disais, le désavantage, c'est que nous, par contre, quand on a besoin, personne vient nous aider. Donc, euh, c'est un petit peu en qui qui non. Après, on se les met à dos, puis il faut les tuer. C'est des ennemis. Ah, comme si on n'avait pas assez des zombies. Donc, on va aller à la base. Hop on va se soigner. que j'ai cette carte. Ah. Ce côté montagneux ne facilite pas du tout la vie. Okay, donc on fait fissin ça c'est quoi des munitions euh, on va mettre ça ici par contre on va vite se faire deux soins pour nos persos j'espère qu'on a assez de médoc <rire> C'est putain d'infirmerie. Maintenant, on sait que je l'ai mis ici. Euh, L'atelier. Vous n'êtes pas le coup. j'ai pas le temps là. Qu'est-ce que tu veux, toi je, je commence à comprendre l'installation. Tu devrais rejoindre notre communauté. <coughs> on va voir qu'est-ce qu'il est, lui. Bah écoute, rejoins-nous, puis euh... voilà. Je le prends, on verra s'il est nul, on le giclera. Euh, bon, euh, moi je cherche mon infirmerie. Je ne sais pas du tout dans cette base, Où sais que je l'ai foutu ici. Normalement elle est là. Je peux interagir ici. Normalement mon infirmerie est là. quelques okay, gades alors map, on enfin, va base ici un, Marie. Euh. un. 2 Voilà. On va aller dans le stockage. Bah, elle était là, la infirmerie. Euh, C'est des lits qui m'ont trompé. Donc, normalement, on les a là. Hop. On va ranger ça. Ça. Ça. Ça. Ça. ça, ça. Ici, donc. Euh, hop. doit être administré par, par le collègue hein, c'est ça hein. alors euh, hop non j'ai plus que les médicaments il va falloir vraiment qu'on qu cherche des médocs ok je vais remettre l'autre dans, dans le coffre avant, on pouvait se le mettre. Hein. Alors, F, à moins que je puisse... Voilà. Ok, donc on va changer de perso parce que là, elles, elles n'en peuvent plus. Euh, communauté. Euh, on va peut-être prendre lui. On va voir ce qu'il vaut. Euh... On va prendre lui. Tu es Non mais je rêve, je rêve. Et, euh, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, puis, puis, puis, puis, puis, je te te j'ai uh -huh. mmh. on toi fini cette mission là. puis, où c'est qu'elle est qu l'autre qu'il faut qu'on n'a pas de bon on va prendre elle, hein. tout toute façon, on va faire du fouillage elle était là il y a deux secondes je l'ai perdu celle qui n'a pas de métier voilà viens avec moi s'il te plaît alors, qu'est-ce qu'il a dans son inventaire Il n'a pas grand-chose. Hein euh, donc, on va lui mettre des soins et machin. On va quand même aller euh, fouiller les alentours. Il nous faut vraiment de la, des, des médocs, là. Et il nous faut vraiment de la nourriture. Médoc, médoc, médoc, médoc, médoc. Et nourriture. Donc, on va lui mettre ça. Euh, hop, on va lui mettre... Euh, restauration de santé... Et des balles euh, qui va avec celui-là. Euh, C'est le fusil à pompe. Voilà. On va vider la voiture. Bon, lui, il s'y meurt à la limite, je m'en fous. Euh, <cionline> Qu'est-ce qu'elle a dans son inventaire Elle a le flingue. The out of? One <coughs> Pas de soin. <coughs> Hop. Voilà. Allez, on va aller fouiller les alentours. On a fait deux cœurs de peste. On a, Qu'est-ce qu'on a en quête Il y a quelqu'un apparemment à nuit en vue. C'est juste à côté. Peut-être y aller. Euh... Hop. Par contre, il y a des trucs dans la bagnole, non, il me semble. Il faudrait la réparer. Déjà, on va prendre ça. Il n'y aurait pas un truc à level up dans le... On trop tard. Il faudrait qu'on trouve aussi des étagères hein, parce qu'on a le stockage qui est à peu près plein. Donc là, les cœurs de paix. Il va falloir faire gaffe. Si on ne trouve pas de médoc, on est dans la panade. Ça si va prendre. On va le mettre là-bas. ok donc ici on va réparer voilà la nuit va tomber franchement j'aime pas du tout quand la nuit tombe euh, hop, on en a déjà un Ça y est, c'est les manteaux au cerveau qu'il fallait qu'il monte. Hein. Il a fallu un certain temps. Alors, euh, l'autre, elle est où là Toujours le même problème. C'est derrière les montagnes. Hein. Je pense pas que ce soit une bonne idée que je passe par là. Peut-être me bloquer même. <rire> On va fouiller d'abord. connaît de nuit. À... Tout le monde a des problèmes dans ce jeu. Tout le monde. Chacun son tour. trouvé des trucs pas trop mal vraiment pas trop mal ok est ce qu'il y a autre chose à côté on va y aller avec la voiture hop alors Donc on a trouvé l'amélioration hein, qu'on peut mettre dans l'atelier ceci Ben oui, mais je trouve pas d'étagère. Je peux pas faire mieux, mademoiselle. Elle râle tout le temps. C'est pas vraiment ce qu'on veut. On veut des médocs, non des médocs et de la nourriture ah oui c'est vrai qu'on a je sais pas chez vous mais alors chez nous ils mettent les, les la nuit le chauffage on est au tropique quoi alors on a un sac de nourriture ici ensuite On sait qu'on a une quête où ils vont nous en demander. Ce serait bien qu'on en ait un autre pour nous. Effectivement, il y en a. Alors, on va aller... Euh, je vais changer de... Ouais, non. Je vais aller poser ça là-bas. Hop Il va pas trop le faire bosser, je pense pas qu'on va le garder. Mais j'étais en train de l'attarper ta nourriture au cas où tu ne vois pas. Franchement. Ils se mettent en run parce que je ne suis pas allée assez vite. Ben tant pis. Hein S'ils sont pas contents, tant pis. Ça ferait de la bouffe pour nous. Euh, hop. Si on pouvait avoir un sac de médocs, ce serait bien. Un seul médoc Alors euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Est-ce qu'il y aura autre chose dans le coin Montez voir. Non. Hop bon, Descend, on redescend les euh, Non, ici il n'y a plus rien. Donc on va aller poser la bouffe ben, chez nous tant pis pour eux ils veulent plus de notre aide donc euh, on n'est pas allé assez vite donc la nourriture on va prendre ça ça C'est dingue hein c'est c'est vraiment il faudrait leur obéir au doigt à l'œil quand ils veulent, voilà quoi. Il faut leur porte leur porter sinon ça va pas. Sinon ils sont en colère après nous. Alors euh, ici, hop, toi, toi, toi, toi. Ça et ça. alors niveau tout ce que je voulais, map de la base, est-ce qu'on peut. Alors ça, c'est quoi l Électricité. Ajouter la capacité à fabriquer des leurs sonores. Et celui-là dans l'atelier. Ok. Alors, hop, l'atelier, il est là. J'ai déjà mis quelque chose. Alors ça c'est ça, installer des outils électriques hein. Action plus 50% c'est accélérer les actions de l'atelier on va mettre ça ici il euh, y a nos capacités à faire, permettant d'en faire plus bon, on va le mettre là euh, et ici Armurerie, forge, garage, dans la forge. Alors ici. Ok. On a de l'eau, mais bon, on peut le mettre. On a vraiment plus de médoc, c'est vraiment le problème. Alors au niveau de la map, par nuit en vue Chéna, euh, c'est Schéma pour secourir lui qui a appelé à l'aide. Euh, donc faut que je change avec Schéma. Euh communauté bon non je peux y aller avec eux est-ce que j'ai bien vidé tout le coffre j'aimerais pas y aller de nuit Je me suis renseigné, ils ont bien rajouté des, des bruits de crissement de pneus qu'on n'avait pas avant. Ce qui met un peu plus, on dira, de réalisme. Comme quoi, on n'est pas les seuls. À, alors là, c'est fou. là. On a donc le camion maintenant. Non, je ne vais pas faire le plein hop il faudrait vraiment des médocs hein. si on allait voir à côté là c'est un gun shop oh merde il y a eu un roller hein. Je qu'à I can't let that screamer bring a whole party over. Ok. <coughs> Qui s'est mis dans le pétrin non, Mais vous arrêtez un petit peu tous de vous mettre dans la mouise. Ok, ben on y va. Hein. On ne le sauvera pas. Hein. De toute façon, faut pas rêver. Je le derrière. On l'a plus. Oh, il y en avait deux. Passenger. J'ai bouffé le mec. Il est où là Il vient lui Oh my god, dans quel temps oui mais euh, non, je crois pas qu'il soit vivant. Hein. Euh... Ah Oui, il est là. Oh la vache, t'as encore vivant, toi, mais enfin, fait, t'es dans le sale état. J'ai t'aider, j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin de médocs, j'ai besoin de médocs. Alors, est-ce qu'on a des trucs à prendre ici On a un allié à proximité. Il y a un truc dans ce baraque hein, pour qu'elle soit blanche. Euh... On a eu du pôle de passe choper la peste. Hein. Il y avait du monde au balcon. C'est ce qu'on dit. On a à proximité. Oui, voilà. ça. Alors, euh, on va réparer. J'espère que j'aime quitte. Non. Je n'ai pas de kit. Euh, Nadia, dit à proximité. Vu l'état de la vroom. Pour secourir, mais on l'a pas fait, ça euh... de nuit, j'aime pas... muse attrape pas le zombie. Et hop, oh, que je suis là. Bon, de nuit, je vous l'avoue, je me foule pas trop parce que j'y vois que dalle. C'est une horreur. Donc, il serait où, lui euh, Par rapport à la map Je reviens en arrière, que je prenne la route. Euh, gauche et gauche, hein, avec deux infestations à côté. Super. un kit de réparation de plus il fait nuit on le sauvera pas plus vite allez hop de toute façon, je crois qu'on est full au niveau recrutement donc à part gagner des, des sacs de médoc ou autre Par la voiture. Euh, notre base, en tout cas, à nous, quand on voit le petit smiley au dessus, ils sont contents. Ils ont euh, le gros smiley, euh, gros smiley, euh, smiley. quand quoi Ils sont très contents. On va, on va leur remettre un sac de nourriture. Hop, on en a trois. qu'on ne va pas dépasser le c'est bon. Donc il nous faut vraiment des médocs hein. et Medoc à armes. On en a, on va la mettre. Y. Donc on va aller prendre la mission. Voilà, moi j'en profite la nuit pour faire ce que j'ai à faire. Alors il y a des missions qui urgent hein, quand vous êtes en recrutement, mais là. Hop, 29, vraiment des médocs ok alors qu'est-ce qu'on a à côté de nous qui pourrait <coughs> nous aider je vous avais dit hein, là on va surtout fouiller euh, donc euh, on va prendre la voiture Hop, euh, on va aller fouiller à côté bien que j'avais dit qu'on ne ferait pas de cœur de peste dans cet épisode, on en a fait deux déjà pas mal lui ça a l'air urgent mais bon ça m'embête hein. de nuit je n'ai pas encore trouvé, je vais me paumer à droite Ils nous ont mis des, euh, des camions au milieu de la route toutes les deux secondes. Là. Histoire que je me les mange bien. Je pense que pour notre poteau, là, euh, c'est derrière. un peu chaud pour l'aider hein. 109 mètres il est derrière les rochers quoi C'est notre toute première base. Hein, si vous, vous rappelez. Alors, qu'est-ce qu'il veut f... Schéma les bafreurs, Qu'est-ce que tu fais là J'ai une question bizarre. Tu nous aurais pas appelé par radio par hasard Ok. L'autre là-bas. Voilà, quelqu'un qui respire la santé. Qu'est-ce que je peux faire pour toi Quelqu'un a appelé à l'aide, mais je ne le trouve pas. C'est dommage. Je ne vous sens pas, vous. Je ne vous sens pas, les mecs, là. Je ne vous sens pas du tout, vous deux. chimie Alors, qu est que, sure. Donc, que dalle hein. je ne les sens pas du tout hein. ah, c'est notre toute première base quand on a commencé le let's play on était dans cette petite base sciences politiques. Hein, on s'en fout. On perd notre temps. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui a fait un appel radio. Et puis, on s'est fait bananer. Ok. Au niveau de la map. Ah, ils, nous ont, ils nous ont roulé dans la farine. Hein. Qui nous ont roulé dans la farine Alors, euh qu'on peut faire. On a quoi là L'atelier pour des ressources. Euh, maison verte pourrissante. Il y a une voiture à côté. Mmh. Combien nous de de cœur de peste Sur la map c'est surtout ça le plus enquiquinant. Il nous en reste 3. 4. Euh, donc, eux, on est en guéril avec eux. Livraison de véhicules commande radio. Euh, on, a, ouais, on a vachement de cœurs de peste. Il y en a 4 ici. Euh... Récheflichon. Donc, eux, c'est des alliés. Il y a une tempête chez moi, je me demandais ce que c'était. C'est dans le jeu, je sais pas. Ah non, c'est dehors. C'est dehors, ouais, ouais. J'ai une tempête. Oh. Mystérieux, inconnu. Ouais, non, il faut qu'on revienne à la base. Eux, je crois qu'ils ont, oh, ont essayé de nous berner un peu. Hein. On va retourner à la base et puis euh, ben on va rester là. Hein. Pour cet épisode, on a quand même fait des cœurs de peste. On n'est pas resté sans rien faire. Il y a encore quelque chose à fouiller ici. Ouais, on peut fouiller ça. net les deux autres là-bas hein. bon ça suffit il a plus personne allez fouiller ça on rentre à la base on voit qui veut nous parler et puis on en restera là pour cet épisode du moins oui là il y avait des choses, hop Ok, donc s'en a fouillé. Oh là mais la vache c'est une tornade J'espère que ça va pas trop jouer euh... Euh, sur la cou. Parce que là, c'est vraiment une tempête que je me tape un. À 8h du mat, une tempête, c'est toujours super cool. Ok. Ça promet pour la fin de la journée. Alors, mystérieux inconnu. Donc, on va repartir par là. On peut peut-être s'arrêter ici. Euh... Non, on va aller direct à la base. On va aller direct à la base. Je pense savoir ce que c'est, mais bon. Je pense que c'est l'armée, là, qui vient avec son, son système de... Donc on est là, on va le fouiller. Je hein. peux éviter d'abîmer ma voiture, selon. Mais oh, mais. C'était cool. T'as trouvé que c'était cool. Hein. Mission terminée. Le machin a quitté la zone. Bon, je ne crois pas que, que le marchand nous aurait vendu du médoc. Hein. C'est plus pour les armes. Euh, voilà. Medoc. Je sais pas si vous l'entendez, le vent, mais alors c'est affolant. Hein. changer de perso. C'est affolant le bruit de... Je ne sortirai pas là, je vous dirais, parce que je m'envole si je sors. Pas... Bon, lui on le gardera pas On a dit qu'on faisait une team fille hein. Mais bon on a déjà Un, un, un homme euh... ouais, Mais goût tu vas lâcher un truc hein. On va dire que tu vas lâcher euh... Ça te prend les balles. Ils sont assiégés. Bah oui, mais vous, vous avez toujours un problème. Mais vous, vous m'aidez pas à ah, nous. Moi, moi, personne ne vous m'aidez pas. Vous êtes assiégés. Ouf. Parce que si c'est loin, Niette, vous le restez. Déjà faut je vois une fois de plus ma bagnole. Hop. Qui c'est qui est assiégé à, à, à, à, les places, un monstre à la place. Ah ouais, non, c'est encore avec un mastodonte. Ou alors un sauvage, un des deux. C'est jeu, vraiment, on a des missions toutes les deux secondes, entre aider les uns, aider les autres, s'occuper de notre propre base, euh, etc. C'est compliqué, quoi. Donc, euh, on n'arrête jamais, en fait. Qu'est-ce qu'on a dans le coffre le matériel, on va le virer. Hop, ici, il n'y a plus de place. On va mettre là. Hop, hop, hop, hop. Non. Et qui c'est qui veut me parler Il y a quelqu'un apparemment par là. J'aime pas quand il fait pas, quand il fait pas jour. c'est déjà compliqué. Over here. Bah où t'es Heads up over here Over here where? Bah, où t'es pipette? Hein? Je vois absolument pas. C'est compliqué de les trouver hein, quand on les cherche euh, à sa roupie. T'es où bah Alors sur le toit, hein, parce que là je vois pas. Hein. Non. Ah, peut-être que si, si, si, là ah, est là-haut. c'est qui Foster. Voilà, c'était le truc de l'armée, là. Voilà. Elle va me donner ça, je le prends. Voilà. On peut en faire plus et on s'en mêle pas. Voilà. On s'en fout, leur problème reste leur problème. Les blocs odeurs et tout ça, vous avez la peste automatiquement après. Donc... Euh... On va poser cette horreur. On va se mettre un petit coup. Merde, j'ai posé les médicaments du coup. Hop. Euh, on va se soigner. Alors, au niveau de la map euh, formation de police, ça c'est Kate à aller paumer un monstre dans la place. Euh, donc ça veut dire d'aller là. Bon, on va y aller. Elle est fatiguée, mais bon. Pas trop le Est-ce qu'on a de l'essence encore dans la voiture on fait cette dernière mission et puis après on en restera là pour cet épisode on a quand même pas mal avancé hein, euh, l'air de rien on aura fait deux cœurs de peste on aura euh, fait quelques missions on est toujours en manque de médocs mais bon ça hélas j'espère qu'on pourra négocier alors euh, là il faut que je parte euh, complètement dans l'autre sens Quand même tout ça fouillé à côté hein, aussi hein. j'espère qu'on trouvera euh, ce qu'il nous faut donc on va l'aider euh, et on revient à la base et on en stoppera là 300 mètres euh, j'espère que c'est pas mastodonte hein, parce que là les deux sont pas aidés euh... 170 m là on a raté on fera là ah, tu m'étais. Il n'y a pas que. j'ai là Pour les aider à survivre en fait, hein, tout bêtement donc là on est pas mal pour l'instant non non fais le il y a un screamer là-bas Mission terminée. Ah bah il a eu. Ok. Et où le screamer. Ok. Bon, il se démerde un petit peu euh, alors on a des trucs à prendre ici il y a des soins là-bas j'espère qu'on va trouver fabuleuse elle a dit fabuleuse donc c'est fabuleuse ici il n'y a rien faut pas que je parle à quelqu'un hein. je vous ai aidé quoi vous me donnez rien c'est dégueulasse une petite note normale hein. je crois que celui qui est sur le, le brancard à droite ah, Médoc. je crois que lui là c'est il y a longtemps que c'est fini pour lui le pauvre euh, oh là là, dire que c'est ce qui nous attend à tous plus ou moins c'est la fête au village hein, chez moi ce matin là entre les perceuses et le reste hein, c'est hallucinant On va mettre les sacs, le sac dans la voiture. On n'est pas venu pour rien. On aura trouvé au moins des ménoques. On va poser ça. On va essayer de fouiller autour. Euh... Ici. Vu qu'on a fini leur mission à eux. Un coffre, enfin un coffre, un coffre, un sac de, de matériel. Hein. Ok, donc ici c'est fouillé. Il y a cette maison. Tant qu'on est là, hein. Il euh, y a 6 zones à explorer, il y a 4 conteneurs à trouver. Heureusement que c'est pas un jour où je voulais faire la grande mat, j'aurais pas pu euh, le bordel qu'ils mettent. Hein. Perceuse à 8h du matin, c'est quand même abusé. Bon bref, euh, ah, mais il est fou lui aussi. Ok, et eh bien on va, euh, à moins qu'il trouve un sac euh, par là lui, mais ça m'étonnerait. Est-ce qu'il n'y pas dans la salle de bain. Mystérieux marchand ambulant, mais je m'en fous. Euh, regardez là-dedans. Ah, on a trouvé euh, Manuel de cuisine qui peut nous être utile. Là, on va jeter. Euh, prendre le livre de cuisine. On va rebasculer sur elle. Allez euh, où Puisqu'on en a une qui est dans la cuisine, je crois. C'était quelle pièce, euh, si je crois. Euh, euh, euh, euh. Parfois, les pièces sont très exiguës. Pas où t'as posé, il Cos le, le truc, hein, putain, ça devrait pas être loin. On là. on n'a place Qu'on a plus de place, donc on est banané. Et euh, l'autre, il a jeté le truc où là C'est pas. On retrouvera ça. Alors, euh, notre véhicule, notre véhicule, notre véhicule, il est là. Alors, je m'excuse pour le bruit que vous pouvez entendre. Je vais aller vendre. Oh on va échanger euh, ça moi je m'en fous je n'utilise pas donc on lui vend ça fait de la place euh, le reste on va garder et lui est-ce qu'il aurait des trucs à vendre yeah. non j'ai rien à trading j'ai rien à trading donc il faut qu'on rentre Chimie, on n'a a pas besoin. Bon, ils ont du matériel, mais pas de médoc. Ok. Et euh, si on veut en savoir plus... Alors, elle fait du shopping, donc inutile. Elle, médecine. On a déjà ce qu'il faut en médecine. Et lui Non, là, tu me parles à moi. Euh, là un médecine aussi, c'est de tout bibe. Ok. Proposition, ouais, mais là... Euh... Je suis quand même un peu full pour des propositions. Je préférerais me mettre sur elle. Et survivants, sinon ils sont où? Bah on va Juste à côté. Ah ouais, avec une infestation. Bon, bah, on va faire que, que l'infestation ne soit plus. Et puis on rentre à la base et on arrête cet épisode. C'est très dur d'arrêter un épisode quand on est dans le jeu. C'est très très dur. Je sais jamais à quel moment. Et euh, quand je vois des let's play, enfin des, des, des youtubeurs qui font des épisodes de 20 minutes, je ne, sais, je ne sais pas du tout comment ils font. Parce qu'en 20 minutes, on a absolument le temps de rien faire. Rien faire et rien vous montrer. Euh, je sais pas du tout comment ils font. Personnellement, moi je suis pas capable. Hein. 20 minutes. Euh... Surtout dans le style de jeu que je fais, quoi. Après les jeux narratifs, oui, c'est plus simple. On peut. Euh... On peut arriver dans les jeux narratifs à, à faire des épisodes de 20 minutes. Mais pas plus quoi. Alors là, il y a une infestation. Alors, on va faire du carnage. Dans un truc complètement pourri. Il y a un survivant en plus. Hein. Hop là. Oh elle à la bourre. Alors, euh, parler à un membre. Il ah, y a des zombies qui arrivent, les loulous. Attendez, on va parler après. Ok, bon, trois de survivants, hein, quand même. Alors, parler à un des membres. Bah... Salut. Alors, euh, non, c'est à moi que je parle. Ici, Dany. Tu te débrouilles bien, ça te branche d'éradiquer des infestations avec nous, tu pourras garder le butin, nous ne sommes pas... Ce qui nous intéresse, c'est de buter du zombie. Euh, pas de problème. Ben, on va aller faire une infestation. Oui, c'est compliqué de s'arrêter. À moins que j'ai une sauvegarde dans le coin. Alors, ben on va se faire... Ben, c'est juste à côté. Donc voilà. L'infestation, et puis, et puis on rentre. Et puis on rentre, et puis, et puis on arrête. <rire> C'est dur Quand on est lancé, euh, c'est compliqué. Allez Petit, petit, petit, petit, petit Venez Allez, on fait un strike. Hein. On essaye On va pas trop abîmer la bagnole. On va se les taper à la main. Hop J'aime beaucoup l'aide des autres PNJ en fait. Ok, donc faut que je te parle à toi. Euh, on continue sur notre lancée. Prochain arrêt Bien écoute. Euh... Mmh. T'apprécies euh, Oui, mais moi je ne peux pas faire des épisodes de 3 heures. Euh, hop, allez, prochaine. Ah. Échappe-e. Euh. Avant que je retrouve la route. Hein, ça un problème. Mais le jour se lève, ça y est. Hop, voilà, hop, ça sera mieux quand même. Hein. Expliquez pourquoi vous ouvrez les portières. Il n'y a rien là. Parce qu'il y en avait un tout petit petit. C'est pour le tout petit zonzon que vous avez fait ça Ici, une infestation. Allez, strike hein, Hop, hein, ça fait déjà moins. Il ah, y a un ferral Par contre, hein, j'aime beaucoup moins. très précieuse des PNJ. On ne va pas faire que ça, mademoiselle. Hein? Alors, euh, on était quatre. Hein? D'accord. Par contre, j'ai niqué ma voiture, pour information. Je crois qu'on peut s'en faire un en dernier. Qu'est-ce qu'on dit Vous euh, ben, en fais des moins pour nous, hein, de toute façon. Et elle est à côté, ok. Bon, par contre après la voiture elle est HS1, on a perdu la portière. Au niveau Médoc euh, c'est pas bon. Donc on se fait cette dernière euh, petite euh, infestation. On rentre à la base et euh, ben après ce sera par contre l'autre épisode. Euh, Essayez, comme j'avais dit, d'éradiquer un petit peu plus de cœur de peste. On a déjà fait deux, c'est pas mal. C'est là-bas. On se trompe pas d'endroit. Ah bon, il y en a une qui est tombée carrément. Ben elle est où Elle est dedans, elle. Bon alors, c'était génial, merci pour ton aide, pas de soucis. Alors, ils m'ont donné des munitions, c'est pas vraiment ce que j'espérais, Mais bon, c'est déjà pas mal. Allez, on va les ramener à la base. J'attends toujours vos retours pour savoir qui je mets en chef. Euh, et puis si vous, ben, si vous ne me dites pas, je mettrai euh, ce que j'ai envie. S'il faut un chef, hein, de toute façon, je n'ai pas le choix. Si vous ne mettez pas un chef, ce qui se passe, tout simplement, c'est que votre jeu ne se termine pas. Et euh, c'est ce que je suis en train de tester. Moi, dans ma propre partie, je ne mets pas de chef. Hein. Dans une de mes parties où je l'ai fait déjà. Euh, je n'ai pas mis de chef et la partie ne se termine jamais en fait. Euh, donc euh, on peut s'amuser à aller se balader de map en map. Euh, voilà, mais bon. Là je vais pas faire un let's play dessus pendant 200 heures, je pense pas. Donc vous m'avez demandé un let's play, je le fais. De mon côté je vous demanderai de me dire ben, quel chef vous voulez que je mette. Sinon, ben, écoutez, je le mettrai de moi-même. Et ce serait dommage. Voilà. Mais bon. Après, selon vos retours et tout, je continuerai Let's Play. Ah, sachant qu'en janvier, les choses vont changer sur la chaîne. Donc, euh... je dirai... Simplement que, euh, voilà, vous avez demandé un let's play, je vous l'ai fait. Je vous le fais. Si vous participez pas ou s'il n'y a pas assez de nombre de vues, alors que c'est vous qui l'avez demandé, ce que je ferai, c'est que je l'arrêterai, puisque moi, j'ai déjà terminé le jeu, je vous l'ai déjà dit. Donc, moi, ça ne me pose pas de problème de l'arrêter. Aucun. Euh, je le fais pour vous. Donc, en retour, je vous demanderai de participer, façon de parler, euh, de me dire, voilà, euh, moi, j'aimerais bien ça, moi, j'aimerais bien ça. Voilà, si je vois qu'il n'y a pas de participation et qu'il n'y a pas assez de nombre de vues maintenant sur le, le, le, les autres épisodes postés du Let's Play, je vous dis qu'un, je l'arrêterai euh, parce que moi, je l'ai terminé, le jeu, et que c'est à votre demande que j'ai fait ce Let's Play. Voilà, moi, après, j'ai beaucoup d'autres jeux à présenter, euh, des nouveaux, des nouvelles choses. Donc, euh, voilà quoi, j'ai pas envie de, de perdre euh, du temps avec un jeu que j'ai déjà terminé, d'autant plus que c'est à votre demande. J'avais déjà fait un Let's Play sur le 1. Euh, complet. Vous m'avez demandé sur le 2. Moi, je vais bien, je fais, mais bah, j'attends un petit retour de votre part, du style Ouais, ben bah, voilà, participez au moins. Euh, mettez des commentaires. Euh, me dire, bah, quand je vous dis, dites-moi qui c'est que vous aimeriez avoir comme chef. Voilà. Maintenant, si vous participez pas, bah, ce qui va se passer, c'est que j'abandonnerai le, le let's play, hein, parce qu'il y en a d'autres qui attendent derrière. J'en ai pas mal. Donc, euh... Mais ça, tout changera en janvier pour l'instant. Ça ne me gêne pas, mais en janvier, le fonctionnement sera complètement différent. Donc, euh, voilà, attendez-vous à du changement en janvier, mais je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous dire ce qui va changer. Voilà, et puis, ben, on a quelqu'un à la base, à condition faudrait-il que je le trouve. Ernesto, donde est Ernesto, donde, donde, sur le toit, non tu peux pas être sur le toit, il dit oui, oui. est où lui, c'est ça qui est un peu pénible, c'est de trouver les, les PNJ, ça va être sur le toit encore, euh, ça me semble pas, on dirait qu'il est plutôt dans la base, Ernesto, Ernesto, où est Ernesto Voilà Et dans mon dos c'est dingue hein? Là c'est des petites cultures qu'on est en train de faire c'est cool C'est cool c'est cool bah, Ernesto je sais où il est hein? euh, moi je veux bien aller le voir mais peut-être sur le toit on va aller voir sur le toit Je vois pas d'Ernesto, moi. Ah, c'est bon. Ah, encore les trucs de l'armée, toujours pareil. Hein. Y. Alors, qu'est-ce que tu es, toi La musique, ah non. Je ne te prends pas, désolé. Ernesto. Malheureusement, on n'accueille pas de nouveau. Désolé, il avait, il avait de la musique donc j'aurais même pas pu lui mettre euh, lui mettre un métier après. Donc, euh, non. non, non, on ne prend pas Ernesto. Ok. Bon, ben on va rester là pour cet épisode. Donc il nous faudra chercher dans le prochain épisode des Médocs. Euh, au niveau de la base je ne pense pas, on a les baffreurs qui ont un projet il faudra les voir ici, on va s'occuper des infestations qui sont là euh, et au niveau de la base je ne pense pas qu'on puisse améliorer quelque chose, Alors, regardez vite fait au niveau du salon j'ai pas trouvé de, de playstation ou autre à poser dedans pour l'instant euh, ici, j'ai pas trouvé d'étagère encore euh, hop, non Ici, c'est bon. Là, on peut rien lever up, hein. Le truc électrique, on s'en fout. Euh, non, je peux rien lever up pour l'instant. Non, non, non. non. et eh bien, écoute, on va en rester là. Euh, donc, prochain coup, il faudra chercher des médocs. La base est plutôt en forme. Euh, voilà, on va essayer de se maintenir à des, à des 30 à peu près, un petit peu partout au, au niveau des statues en haut, euh, là, de la base. En haut à gauche de l'écran, il euh, y a trop d'infestations, on fera des infestations, on fera tout ça. Sur ce, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je compte sur vous pour les commentaires. Dites-moi, qu'est-ce que vous aimeriez comme chef, euh, voilà. Si vous, vous êtes dans le jeu, quel chef vous aimeriez euh, sinon je choisirai moi-même et ensuite euh, ben, j'espère que ça vous aura plu donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à activer la petite cloche des notifications pour les prochaines euh, vidéos qui seront postées n'oubliez pas non plus ben, les commentaires, le petit pouce en bas le petit pouce en haut, un petit commentaire ça fait toujours plaisir, en tout cas je vous souhaite une bonne journée et puis ben écoutez euh, je vous fais bien bibi de zouzou à très vite sur un prochain épisode de State of est 2 et puis, protégez-vous Bye bye